Salut les gens, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le code de la route Rousseau 2017. Donc euh, voilà, moi j'ai passé mon, mon code en 2010. Et eh bien, je vais voir si j'ai toujours les connaissances euh, théoriques, pratiques, je les ai, mais théoriques, du nouveau code de la route. Donc voilà, je vous laisse regarder cette petite vidéo et je vous dis à tout de suite. L'expérience permet de choisir les indices importants. Oui, réponse non. Réponse B. Alors, je mettrai oui. Oui, oui, oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord. En cas de contrôle par la police, je présente l'attestation d'assurance. Réponse A. Le permis de conduire. Réponse B. Le constat amiable. Réponse C. Le certificat d'immatriculation. Réponse D. A, B, D, bien sûr. Hop. Oh. À quelle heure tu t'arrêtes Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Non plus. Parce qu'il roule plus vite que moi, donc vite sur ma gauche, il me double, il roule plus vite. 5, je ralentis, 6, il y a le camion derrière en plus. Attention. Le conducteur de la voiture rouge a fait le bon choix en ralentissant et en ne klaxonnant pas. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ah euh, Non, c'est pas le bon choix. faut klaxonner, là, c'est un danger imminent. Le scout, il coupe devant une ligne blanche, qui attend pas, quoi. L'absorption d'alcool entraîne le rétrécissement du champ visuel. Réponse A. Ouais. La diminution du temps de réaction. Réponse B. Ouais. La perturbation des gestes. Non. Réponse C. Du tout. L'ouverture de la portière est correcte. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cas de choc, le responsable est le véhicule. Au roulant. Réponse C. Garé. Réponse D. Alors la portière l'ouverture. Euh, non c'est pas bien. Il y a une voiture qui arrive derrière. Et c'est le véhicule garé qui est responsable de son véhicule car euh, bah, la petite Fiat là n'a pas la place de se serrer sur la droite donc euh, pas attendre qu'un. Le dispositif GPS permet de réduire les erreurs de parcours. Oui. Réponse. Non, réponse B, d'améliorer la vigilance. Oui, réponse C, non, réponse D. Euh, Oui, pour les parcours, le GPS est fait pour ça. Et la vigilance, non, parce que tu as toujours un œil forcément sur le GPS, savoir si tu te trompes ou pas de route. Donc la vigilance est, est baissée. Mes balais dessuie glace sont à changer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ah, ils sont à changer d'extrême urgence, tes essuie glace <rire> Je détecterai plus facilement les indices. Vers l'avant, réponse A. Vers l'arrière, réponse B. Vers l'arrière, la circulation arrive de derrière, logiquement. Le ralenti, oui, réponse A. Non, réponse B. Bien sûr, risque de vergleur, je ralenti, mais si je suis à 50 Cet automobiliste a raison de franchir le stop sans s'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour moi, il y a un stop, il s'arrête. Parce que s'il y en a qui sait qu'il y a un stop sur la voie principale, il va foncer. Et l'autre, il ne pas forcément voir l'ambulance, et il va lui couper devant. Cette installation présente un risque. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Ben, si elle part et qu'elle mange ses genoux, elle se dira, oh ouais, putain, en fait, j'étais peut-être pas dans une bonne position, quoi. Je suis à bonne distance du camping-car. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je sais pas du tout, 90, je vais mettre non. Non, je pense pas, je sais pas, j'y connais rien au niveau de distance. La consommation de carburant dépend des caractéristiques techniques du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du style de conduite adopté. Alors, euh, caractéristiques du véhicule, bah oui, c'était une heure 8. Ça va te changer la donne. C'est tu roules en 205. Et le cycle de conduite, oui aussi. Je garde moins 50 mètres de distance de sécurité si je roule à 70 km heure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je roule à 50 km heure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je garde au moins 50 mètres. Oui, sur les deux, au moins 50 mètres. Ce conducteur boucle sa ceinture de sécurité correctement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, dans la légalité, qu'elle sera clipsée, qu'elle ne bougera pas, mais je mets non, parce qu'il y a plein de plis. Forcément, enfin, c'est torsadé, pas très bon. En Pour parcourir les derniers kilomètres malgré la fatigue, cette conductrice ferait mieux d'ouvrir les fenêtres. Réponse A. De monter le son de la radio. Réponse B. De faire une pause. Réponse C. De rouler plus lentement. Réponse D. Réponse E. De boire un café. <rire> non, non, de faire une pause, faire une pause. Même si je fais tout l'inverse, faire la pause. Cet ouvrier crée une zone d'incertitude. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'écarte. Oui. Réponse C non. Réponse D. On crée une zone d'incertitude, bah, c'est quand même une personne qui est en train de travailler, donc je mets oui. Un reste mobile. Je m'écarte un peu, oui. Justement, pour le danger. Avertisseur de changement de fil. Averti d'une sortie de voie involontaire. Réponse A. Signale un usager dans l'angle mort. Réponse B. Allume automatiquement le clignotant. Réponse C. Avertisseur de changement de fil. Averti une sortie involontaire, non J'allume automatiquement en clignotant. Enfin, je suis obligé de sortir, donc. Euh, dans la question. Le contrôle technique est renouvelé tous les deux ans. Deux ans. <rire> à cette allure, l'intervalle de sécurité est suffisant. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Un intervalle de sécurité. Je vais mettre non. Je la vois un peu proche quand même, la voiture. Pour la 80. Je démarre. Réponse A. J'attends pour démarrer. Réponse B. Alors, vu le camion, je vais attendre, je pense, qu'il passe. Ça peut être sympa. Pour stationner dans cette rue, je braque les roues contre le trottoir. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'engage la marche arrière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors je mets les roues côté trottoir, bah oui, normal. C'est vite que la voiture, elle, elle s'en aille vraiment tout en bas. Et la marche arrière, bah non, je vois pas pourquoi il mettrais marche arrière. Tu mets une vitesse la première, mais tu mets pas de marche arrière. Je maintiens ma position. Réponse A. Je serre légèrement à droite. Réponse B. Je serre légèrement à gauche. Réponse C. Mmh, ben je bouge pas parce que je suis à l'arrêt, puis il y a des voitures partout. et La moto, elle attendra pour passer. À quantité égale d'alcool bu, la sensation d'ivresse est plus rapide chez un consommateur occasionnel. Réponse A. Chez un consommateur régulier. Réponse B. Chez un occasionnel, forcément. si le mec est habitué à boire et il va se mettre une cantine. que toi, as un, il en plus 4 verres, tu en plus 4, tu seras encore plus dans le mal que lui. Vignette du contrôle technique figure obligatoirement sur le pare-brise. Oui, Bien réponse sûr. A. Non, à réponse oui. B. Saut en GTA. Moteur est coupé. La conductrice descend immédiatement du véhicule. Oui Réponse A. Non. Réponse B. Alors dans la normalité des choses, en mode pratique, moi je descends. Mais là, c'est la théorie, il faut faire gaffe. Quoi. Ce symbole aide à l'éco-conduite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis en sur-régime. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, personnellement, j'ai jamais vu ce, ce, ce symbole-là. À mon avis, c'est une boîte de vitesse pour dire « descendre », donc c'est que es en sous-régime et c'est pour les co-conduits je pense. Et pas en sur-régime. sur-régime, ce serait rouge et il faudrait passer une vitesse avec une flèche au-dessus. J'allume les feux de détresse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, moi, je mets oui parce que je vois tout le monde freiner devant. Et je vois que derrière, il y a quand même des gros camions. C'est quand même une deux fois de voie qui doit être limitée au milieu 910. Je le mets. Les renseignements sur le remplacement d'une roue se trouvent dans la notice d'utilisation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah oui, je pense que les femmes qui conduisent, elles ne savent pas forcément changer non. Cette conductrice qui tourne à droite a le temps de s'engager avant le tracteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant le tracteur, je pense. Mais avant la voiture qui double le tracteur, je pense pas. Feu vient de s'allumer. J'accélère et je passe. Réponse A. Ou je m'arrête. Réponse B. Je peux pas arrêter. Un train, ça a toujours poussé une voiture. Une voiture, ça a jamais poussé un train. Mélange d'alcool et médicaments. Diminue le temps de réaction. Réponse A. Améliore les réflexes. Réponse B. Augmente les risques au volant. Réponse C. On a les deux, là. Diminue et augmente les risques. Les risques que tu peux t'endormir. Temps de réaction, bah forcément, si tu commences à somnoler, t'as moins de temps de réaction. Et améliore le réflexe, il bah y a que la cocaïne hein, qui améliore les réflexes. Rien d'autre. Alerter les secours, c'est préciser Le lieu de l'accident Oui, réponse A Non, réponse B Le nombre de victimes Oui, réponse C Non, réponse D On a Le lieu de l'accident, oui, avec le triangle Le fameux triangle que vous avez, vous avez euh, obligation d'avoir dans votre véhicule et le nombre de victimes, bah, vous voyez un peu ce qu'il y a dans les véhicules, au sol blessés, pas blessés. Et au freinage d'urgence, affût. Actionne automatiquement les freins. Réponse A. Accentue le freinage. Réponse B. Déclenche l'anti-blocage des roues. Réponse C. Alors, je connais même pas ce que c'est l'affût déjà. Ça se trouve, c'est les nouveaux modèles qu'il y a sur les voitures avec les détecteurs de vent. et ce qui fait que quand il y a un véhicule qui s'arrête d'un coup, ça freine le vôtre. Genre, c'est rien du tout. Je continue le dépassement, réponse A, ou je me rabats à droite, réponse B. Bien sûr que je bombarde, t'es vous. Il n'y a rien qui dit, c'est ligne tout droit, tout droit. Ligne... Du moment que tu passes par la ligne blanche de gauche, là, t'es parti, pied dedans. On arrive en j'aborde une zone de danger potentiel oui réponse a non réponse b oh, je sais pas bon bah, ça me paraît un truc euh, un peu chelou Tu hein. vais tout doucement et tout ouais d'un départ à froid, il est préférable de faire chauffer le moteur à l'arrêt réponse A de rouler en douceur dès qu'il tourne réponse B d'accord l'hiver tu fais chauffer ta voiture pour le chauffage ben voilà, c'est que le moteur il chauffe à l'arrêt, c'est très bien pour la voiture la principale cause d'éclatement d'un pneu est l'usure, réponse A le surgonflage réponse B le sous-gonflage. Réponse C. Alors l'usure, c'est pas ça qui va faire qu'il va éclater, mais le sous-gonflage, ouais. Le fait d'être sous-gonflé va exploser. Le reste en feu de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je regarde vers l'accotement droit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors c'est si t'es en feu de route qu'il faut passer en feu de croisement pour éviter euh, de l'éblouir. Et tu regardes vers la côte mon droit, oui, pour éviter de fixer ses feux à lui et que tu sois toi ébloui par ses feux. Donc tu regardes à droite. Oh putain, le verdict. Ah, cette faute. Ça va, tranquille. Cette faute, cette faute, cette faute. Cette faute, Zobie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mets un pouce bleu si tu as kiffé cette vidéo, laisse ton avis dans les commentaires en positif ou en négatif, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.